Salutations à vous tous et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment mettre un logo sur votre chaîne. Alors n'hésitez pas de liker, de commenter et de s'abonner. On retourne après la pause. Abonnez-vous à l'autre chaîne. Boum, c'est parti. Clique en haut et à droite d'un votre portable sur le bouton B. Clique sur votre chaîne et après quelques secondes clique sur modifier la chaîne clique en haut oui ici choisissez votre photo ou votre logo quel que vous voulez mettre sur votre chaîne et moi je pense à choisissez n'importe quelle photo que vous voulez et attends quelques secondes retour maintenant attend et voilà ça marche n'hésitez pas à de liker d'abonner et quitter votre commentaire merci, merci.